Je colle et sors par la gauche. J'aurais préféré... Oh non. Ouais c'est parti. J'aurais préféré qu'il garde le... Qu'il nerf au niveau de la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté un peu invincible, quoi, si vous préférez, de... du dédard. Quand tu faisais dédard. En revanche, au moins tu gagnes un ou trois mètres, parce que c'était beaucoup utilisé pour ça, pas tant pour la résistance. Certains tentaient un move diabolique de faire un dédarde sur le tueur, mais plus personne n'était dupe. Non, ils ont changé l'animation. Juste des dardins. Bah ils ont rendu inopérant beaucoup de choses. Ils ont rendu inopérant énormément de choses pour apporter un sens d'équilibre. Et puis il ne faut pas oublier que ils doivent donner de l'intérêt aux nouvelles perks. Et pour donner de l'intérêt aux nouvelles percs. Ils doivent en faire perdre aux anciennes. Les anciennes couvraient quand même pas mal de champs de compétences, pas mal de qualités. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas impossible qu'on trouve dans les prochaines perks une perque qui apporte un boost de distance euh, sur un ou 3 mètres. Voilà. Ah ben c'est pas impossible. Mais ça, ce n'est possible que en faisant un nerf incroyable des, des percs actuelles. Ce n'est possible que comme ça. Allez, c'est repartir. Gigatop. Bien vu, on aime bien l'équilibrage par le bas. Oui. En fait, c'est le principe de la multiplication des possibilités. Tu ne peux pas apporter une publicité, une, publicité, une possibilité supplémentaire. Là, j'utilise auto à 35%. Tu ne peux pas utiliser... Ah, euh, euh, bénéficier. Euh, d'une nouvelle possibilité si le champ n'est pas disponible. ça pour laisser de la place au nouveau il faut totalement que tu dégages la place pour les pour les anciens pas de palette là non je vais tomber je vais tomber je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber non, non vais à lui alors elle, elle, elle sert pas chose. bah c'est toi elle sert elle sert bien avant la musique est très cool. J'aime vraiment beaucoup euh... Laura. Mm -hmm. La poursuite avec les gens est tout de suite plus épique. Je suis d'accord avec toi et j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Hein. fur de l'esprit. Ouais, il a bien joué avec faire de l'esprit. C'était vraiment bien joué. Merci Jubénier pour ton prime. Merci infiniment. Très très grand merci à toi. Merci beaucoup. Allez les filles. Merci beaucoup. Merci hein. beaucoup. Oh, je suis pas Salut, les Collart. Eh ben, ça va, euh, j'y top. J'espère euh, toi aussi. J'espère toi aussi. Allez, c'est parti. <rire> Ça laisse euh, vraiment... Je... Ça laisse euh, songeur. Hein. Ça laisse songeur de se dire... Euh, si je suis nouveau joueur. Aujourd'hui. Si je suis nouveau joueur. Comment est-ce que je le vis, en fait Dead by Daylight. Déjà... Et de prime abord, la première chose que je me dis c'est Waouh Waouh Beaucoup de percs. Beaucoup de percs euh, à payer. Aïe, aïe, aïe. Peut-être beaucoup trop. Beaucoup de DLC, beaucoup de percs. Est-ce que je vais réussir à avoir suffisamment de compétences pour pouvoir me faire plaisir À défaut d'avoir les compétences, euh... bah, je vais pas pouvoir forcément euh... m'en sortir. C'est-à-dire, Je vais prendre du plaisir, comme beaucoup de casual. Je vais prendre beaucoup de, de, de plaisir sur une courte distance, comme certains hommes. Mais ça va pas être euh, suffisant pour, euh, pour la durée, en fait. Pour toi, j'ai combien d'heures environ un nouveau joueur sur DVD. Ça, je pense que c'est plus des, des stats de Steam, quoi. Un truc comme ça. Hein. Mais euh, je suis curieux de savoir la... le casual... Ils jouent combien de temps, le casuel Ils ont sorti hein, les, euh, les stats hein, sur, le, sur le Twitter de, de Behavior. Ils ont totalement évoqué... Euh... Ah. ah ok. Ils ont totalement évoqué euh, les paires qui étaient plus utilisées. Il y avait des dards dedans. Assurément. beaucoup de persos à prestige pour faire des mégabits. ben je trouve que la mécanique du prestige telle qu'elle est repensée elle est excellente elle est vraiment excellente parce que du coup tu payes moins finalement le casual tueur doit jouer plus longtemps que le casual survivant je pense alors déjà oui et s'il n'y a pas de tueur il n'y a pas de partie s'il y a trop de survivants un, tu peux toujours avoir euh, moins de survivants euh, par rapport euh, au nombre de euh, de tueurs mais l'inverse c'est plus compliqué l'inverse c'est beaucoup plus compliqué ils ont toujours dit qu'il y avait à privilégier le nombre de tueurs et il fallait faire venir un maximum de tueurs sur, sur le VP. C'est la priorité. Pas besoin de beaucoup de tueurs. Puisqu'il en faut qu'un seul par partie. C'est pas logique truc. Non mais il faut suffisamment de... En fait, il faut que les tueurs soient intéressés par le jeu. Pas plus de tueurs que survivants, mais il faut qu'il y ait suffisamment... ...de tueurs qui soient intéressés par le jeu. Euh, parce que... Euh, ...s'il n'y a pas de tueur, tu n'as pas de partie. Et puis, si tu as moins de survivants, tu peux toujours avoir une partie, en fait. J'ai compris pourquoi le jour... Tu ...une partie en tueur, c'est très long. En survivant, très court, et le soir inverse. Je pense, par rapport au fuseau, hein, par rapport au fuseau horaire, tu as... Euh, ...peut-être plus de, de gens... Euh, ...je pas intéressé, mais présents, tout simplement. Est-ce que j'ai perdu de l'intérêt en jouant en tueur Non, je pense que je vais... Alors, ces dernières années, euh, je n'en ai pas perdu spécialement, surtout que tu as de très bons, euh, des très, très bons euh, concepts de tueur qui sont venus. En revanche, j'ai perdu de l'intérêt en jouant survivant. Je trouve que je peux jouer occasionnellement en tant que tueur et être moins frustré en jouant en tueur qu'en jouant en survivant. Et je n'ai pas assez de recul pour dire que c'est moi mon état d'esprit. Parce que de base, de manière générale, de base, je suis pas euh, euh, quelqu'un qui se, qui se frustre. Je ne suis pas un frustré de la vie, je suis pas un gars euh, salé euh, ou quoi. C'est très difficile de me saler. Très, très difficile. Non Elle me suivait Donc. Je trouve le tueur trop fort par rapport à ça. Oui, de toute façon oui. Je trouve que tu peux jouer plus, tu peux jouer plus facilement euh, casual en tant que euh, en tant que tueur qu'en tant que tueur. Ok. On oh, suis Il -là. est là-bas. Hein? Mais du coup là, ce que je me dis aussi c'est, si j'ai l'occasion de sortir, je sors, je vais pas aider les autres, hein. j'ai pas spécialement envie d'aider les autres, vu le, le nerf ou quoi, j'ai pas spécialement envie de rester pour, pour aider les autres, c'est euh, ne vois pas euh, dans quelle mesure euh, je ferai ça avec tous les risques et le nerf et le danger supplémentaire qui est présent. Après, si c'est pour le bien du jeu, go